Bonjour, bienvenue sur argus.fr. On est ici au garage Renault, dans l'usine de Flins, une collection qui marque une rétrospective des 120 ans de la marque. On est là à bord du tout premier modèle, la voiturette qui a gravi la rue Le Pic à Montmartre en 1898. Puis maintenant, je vous emmène faire une visite pour retracer l'histoire de Renault. Voici un exemplaire des fameux et mythiques taxis de la Marne qui ont permis d'acheminer des soldats sur le flux. Et puis là on a le, le fameux taximètre, une invention française qui fait qu'aujourd'hui dans le monde entier, tous les taxis s'appellent taxis. Renault est aujourd'hui connu pour ses voitures populaires, mais avant guerre, c'était un constructeur de véhicules de luxe. En témoigne cette Renault 40 chevaux, un modèle prestigieux qui a été le véhicule officiel des présidents de la République jusqu'en 1928. La 40 chevaux, c'est l'équivalent à l'époque d'une Rolls-Royce, donc ça vous donne un peu le haut niveau de, de qualité du véhicule. Un véhicule qui s'apprécie avec chauffeur, ici. Et puis, les passagers et les riches propriétaires, eux, voyageaient à l'abri à l'arrière du véhicule. À l'aube des années 30, l'héritière de la 40 chevaux, c'est la Rena Stella, avec un moteur à 8 cylindres, toujours dans le haut de gamme, toujours dans le très grand luxe. Il n'y a plus qu'un seul modèle qui roule au monde aujourd'hui, c'est celui-ci. Pendant la guerre, chez Renault, on imagine des véhicules populaires, ce prototype qui amènera à la 4 chevaux. Alors, la particularité, c'est qu'il n'a qu'une porte latérale, qui s'ouvre dans le bon sens. La 4 chevaux série, elle, c'est une 4 portes, avec les portes avant suicide. On va d'ailleurs vous emmener faire un tour au volant de cette voiture. À on en a encore moins à l'avant, euh, la seule commande qu'on a c'est la commande de boîte, un compteur et puis après un tableau de bord assez succinct avec euh, Volant parce que j'ai pas d'autres endroits pour m'agripper et c'est reparti et il faut que c'est lancé, on profite de la route dans les années 50, la berline familiale, la grande routière, c'est la Renault Frégate. nous on va vous amener faire un tour à bord du break, la version Domaine Voici à bord d'une Renault Frégate Domaine, le Grand Break Familial des années 50. Là, c'est un modèle de 1957 avec les codes couleurs de l'époque, du crème. une belle couleur bleue à l'extérieur. Dans le coffre, il y a même des lattes de bois pour caler les bagages. Un véhicule ultra confort, on a une banquette à l'américaine, avec trois places de front, trois places arrière. Donc, véhicule à six places, véhicule très large, commande de bois au volant. Euh, ça, c'est aussi une autre époque véhicule très confortable et là on fait on fait vraiment un voyage dans le temps et c'est vraiment sympathique On poursuit la visite avec la Renault Dauphine la mythique 4N avec ici une version à la Parisienne le fameux canage, petit chic. Et puis curiosité le projet Renault 900 une espèce d'ovni, cabine avancée l'ancêtre du monospace, et un moteur V8 ALT 6 tout à l'arrière. 1964, la Renault 8 Gordini, moteur 110 chevaux, tout à l'arrière, sacrée propulsion, ça a généré une quantité de pilotes et ça a été un bon véhicule d'apprentissage. Dix ans plus tard, 1974, cette Renault 5 avec une couleur très seventies et encore vous n'avez pas vu l'intérieur. Je vous ai pas menti c'est tout aussi coloré il y a du vinyle ça a sorti à la carrosserie alors ce sont les toutes premières générations avec la planche de bord euh, en sky et puis surtout les vitesses au volant nous on va prendre le volant d'un modèle un peu plus récent qui a des vitesses au plancher on va les faire un tour avec voici au volant d'une Renault 5 de toute première génération donc on est au début des années 70 il y a du sky un tableau de bord un peu gaufré comme ça alors ce qui est sympa c'est aussi la gamme chromatique, on a du noir, on a du orange, euh, ça c'est très sympa, ce qui est intéressant aussi c'est la jambe très fine du volant, avec euh, au milieu ce motif qui rappelle euh, la plombe de bord, donc là on n'a pas d'airbag, on a une jambe très fine, c'est une autre époque, hein, c'est une certaine forme de liberté, et puis on a aussi, vous venez de l'entendre, cette boîte de vitesse, avec un maniement un petit peu shoot, mais c'est du charme de véhicule tableau de bord très simple, tout décentralisé, c'est très fonctionnel, euh, la Renault 5 ça, ça marquait à l'époque une, une révolution en fait dans la, dans, sur le segment, un véhicule qui a apporté beaucoup d'innovations, on pense notamment euh, au pare-chocs en plastique qui, euh, qui était, euh, était jusque-là jusque inconnu, et puis également euh, d'un point de vue architectural, on a beaucoup beaucoup de place à bord de cette voiture, c'est vraiment optimisé. La Renault 5, c'est aussi la compétition avec cette version turbo. Là, on a la maquette du tout premier prototype avec également de la couleur, mais il y a de la puissance. Au volant de cette Renault on se prendrait presque pour Roger Moore dans le James Bond Dangereusement Vôtre. Là, on n'est pas sur la Tour Eiffel, on est toujours dans la collection Renault et il vous emmène à poursuivre la visite. Autre modèle mythique dans cette collection le Renault Espace F1 avec ses 4 places et surtout son moteur V10. D'abord il n'y a pas 7 passagers mais 4, par contre il y a 10 cylindres, on les voit parfaitement ici à travers le plexiglas. Parmi la multitude de véhicules emblématiques dans cette collection Renault, citons l'Étoile filante, véhicule animé par une turbine turbo-méca qui a battu des records de vitesse sur allé de Bonneville. Une spécialité de Renault c'est évidemment la F1, on est ici sur un modèle de 2006, le deuxième titre mondial, piloté par Alonso. Nous espérons que cette visite guidée de la collection Renault vous a plu. Nous, on vous donne rendez-vous très bientôt sur Largus.fr. D'ici là, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook. Moi, je vais aller me faire un tour de circuit.